Alors je voudrais vous parler d'un phénomène intéressant, celui des humoristes du web. Ils ont pour la majorité la vingtaine, certains même un peu plus jeunes. Je pense que beaucoup ont commencé alors qu'ils étaient euh, ados ou très jeunes adultes. Et ils ont un vrai talent d'humoriste. Alors qu'est-ce qu'ils font ben, Chez eux, ils réalisent des vidéos, euh, des sketchs. Ils parlent, ils jouent, ils sont tout seuls devant leur caméra. Bon, parfois avec des amis qui font les figurants, mais pas toujours. Et ces vidéos de 3, 4, 5 minutes, ils les postent sur YouTube et ça a un succès énorme. Ils ont des, des milliers, certains des, des millions de personnes qui les suivent. Il y a des vidéos qui ont été vues plus d'un million de, de fois, quoi. Donc c'est vraiment assez énorme. Les plus connus, ils s'appellent Norman, Cyprien. Hugo tout seul, Mr. V, Natou. Natou c'est une fille, il y a beaucoup moins de filles. Bon, je ne les connais pas tous, ces humoristes, mais il y a quand même une majorité de garçons. Voilà, certains sont très talentueux, d'autres... Euh... Peut-être moins, mais ils sont tout de même vraiment sympathiques et agréables à regarder et drôles. Alors, comme ils se filment chez eux, on, on a quasiment l'impression de, de les connaître, comme si c'était de bons copains. Et, et je pense que c'est ça aussi qui plaît à tous les gens qui les suivent, et spécialement au public adolescent qui euh, reconnaît en eux des grands frères, des grandes sœurs. Quoi. Alors, ils parlent d'énormément de, de choses, de sujets du quotidien. Alors, Par exemple, trouver un appartement à Paris, euh, les jeux vidéo... Les vêtements, à quoi je pense La publicité sur internet, les portables, trouver un job, passer le permis de conduire, etc. etc. Il y a vraiment une diversité de sujets, mais qui toujours reflètent la société actuelle, vraiment. Alors moi, alors il y a quelques vidéos que j'aime bien. Je pense notamment à une vidéo de Natou où elle raconte des vacances ratées. Elle, a, elle avait une semaine de vacances et toutes les activités qu'elle a faites étaient inintéressantes, complètement ratées. Euh, Mister V aussi, il a une vidéo assez sympa euh, où il s'agit pour lui de trouver un job en fait tous ses amis partent en vacances, peuvent partir, ils ont les moyens et pas lui, il n'a pas assez d'argent donc il décide de trouver un boulot pour l'été alors il doit envoyer son CV en vue d'avoir des, des sous pour prendre ses vacances et puis bien sûr ça ne se passe pas comme prévu il y a une autre vidéo de Norman qui s'intitule « Prendre l'avion » Et euh, voilà, ça parle de toutes les bizarreries des voyages en avion, le stress, les règles étranges. Et, et vraiment, bon, c'est une situation que beaucoup de gens ont vécu, qu'on a tous plus ou moins vécu. Donc euh, ça, ça fait écho à, à ça et, et puis ça fait rire, vraiment. Et puis pour finir, je pense à une vidéo de Cyprien peut-être le plus connu de ces humoristes, et il parle de quand il était petit. Je crois que la vidéo, elle s'intitule « Quand j'étais petit, je croyais que... » Et c'est basé sur les croyances des enfants, tout ce que les enfants croient avec naïveté. Et en fait, c'est vraiment super amusant. Euh, il liste un peu toutes les choses auxquelles il croyait quand il était enfant, et il finit en disant qu'il était vraiment bête quand il était gamin, quoi. Donc pour finir, je dirais que ces humoristes, ils ont du succès parce qu'ils se donnent à fond. Et puis ils font des mises en scène, des fois ils portent des costumes, ils incarnent différents personnages. Ou les invités qu'ils convient parfois à leur tournage, eux-mêmes incarnent des, des personnages. Et il y a aussi des choses écrites sur, sur la vidéo, sur l'écran. Enfin, Ça fait vraiment appel à toutes les techniques d'aujourd'hui qui sont utilisées de façon artisanale, mais talentueuse, pour euh, vraiment nous faire rire tous.